Écoutez monde les ortonnières, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir le meilleur deck, le meilleur win rate sur le serveur américain. La méta est géniale parce que finalement, sur les trois serveurs Asie, il n'y a plus de serveurs chinois maintenant, Asie, Amérique et le serveur européen, bah les, les decks, on va dire, dominants, les trois, quatre premiers sont à chaque fois différents. Ça montre vraiment la, la richesse de cette méta. Et souvent, c'est des decks un petit peu contrôle. Enfin, il y a tout en fait. Il y a des decks contrôle, il y a des decks mid-range. Mais voilà, c'est des decks plutôt lents. Il n'y a pas de deck combo qui gagne T5, T6. De toute façon, il n'y en a plus dans la méta de, de ces decks-là. Cette version est absolument géniale. C'est le zoo, c'est le retour du deck zoo, malédiction vous allez voir le deck a énormément de bons euh, match-up, a, euh, a pas mal de techniques pour le coup parce que c'est pas aussi débile qu'un zoo classique il plein, plein, euh, y a plein de technicité, voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser euh, pour le coup parce que voilà sur le plan technique elle est hyper intéressante et euh, accessoirement les match sont très très cool et le deck est génial, c'est vraiment un gros gros plaisir de jouer euh, ce deck là parce que ça peut gagner vite et si jamais tu gagnes pas vite, il bah, y a quand même la possibilité de gagner plus tard ce que finalement n'apporte pas les zoos classiques. Bref, en tout cas, voilà, c'est le meilleur deck, c'est le meilleur win rate, donc vraiment, ça va vous euh, faire passer légende. Si jamais vous avez euh, déjà les cartes ou alors s'il vous manque pas beaucoup de cartes pour le crafter, vraiment plaisir garanti et euh, passage légende garanti, si je puis dire, sur ce beau bon visionnage. Et c'est parti contre un DK On va euh, mulliganer de manière agressivement, on va essayer de euh, proposer du jeu, tout simplement. Alors, il y a deux decks, finalement, en un, il y a le côté malédiction et le côté démoniste zoo. Évidemment, dans un premier temps, on va mettre en place le côté démoniste zoo, donc vraiment... Je vous invite à ne pas euh, grider, ne pas garder des cartes comme la Sectatrice, des cartes comme euh, Zakul, même des combinaisons qui peuvent... Euh, on va faire que le diablotin ici, je crois. Non, on va faire ça. On va faire ça et en fait, tes deux, limite, on fera diablotinerie euh, imminente dans l'absolu, on verra, bref. Euh, voilà, euh, ne gardez pas par exemple de Tamsin plus euh, englouti par les âmes. Évidemment, ça peut être très intéressant, mais l'idée, c'est d'agresser dans un premier temps. Et en fait, ce que j'aime dans ce deck, c'est qu'il est beaucoup plus stable que la version Zoo. Il est moins explosif, mais il a beaucoup plus de late game. Il a fi finalement... Oh, intéressant. Alors, le matchup up normalement, il est pas spécialement bon. Mais euh, justement, si on joue une version classique Zoho... Ah, le match-up n'est pas très bon parce qu'il y, des... y a beaucoup danti Pas que des AOE, mais il y a des AOE, des anti bêtes etc. Par contre, le côté malédiction, ça va vraiment apporter un plus. En fait, ce côté malédiction, ça remplace... On va faire ça il Face. Bon, là, je parle pour le vieux joueur d'entre vous. Mais le garde funeste à l'époque. À l'époque, les zoos, ils avaient... Donc c'était un peu pareil, hein. bon euh, même si c'était différent, mais il y avait déjà à l'époque pour le coup le diablotin des flammes. L'idée c'était d'agresser avec des petites créatures et de finir avec Gartunès. C'était pour 5 mana, une 5-7, charge, elle pouvait aller face. Euh, quand elle arrive en jeu, évidemment, elle vous, de, vous deviez défausser. Euh, on va faire ça. On va faire Sectateur. Et on grignote. Euh, on devait défausser euh, finalement deux cartes. Mais c'était un peu le finish. Hein. Pour 5, on mettait 5. Et il y avait euh, feu de l'âme. Euh, pour 1 mana. Au début, ça coûtait 0. Puis c'est passé à 1. Pour 1 mana, pareil, on défaussait une carte. C'était un sort qui mettait 4 euh, dégâts. Où on voulait, sur une créa ou sur l'adversaire. Donc c'était vraiment le burst à la fin. Finalement, ce deck zo, Avant le côté malédiction, il n'avait pas de burst. Donc c'était vraiment. Est-ce que ma sortie elle fait gagner Non. Donc je perds. Oui. Donc je gagne. Là maintenant, notre sortie elle peut ne pas faire gagner. Bah, par exemple, dans ces matchups-là, ils sont comme armés pour nous battre. Mais typiquement, les decks un peu mid-range, les decks un peu lents, les paladins, les trucs comme ça. Si on arrive à les prendre de vitesse, bon, bah ils ont perdu. Finalement, notre sortie nous a fait gagner. Euh... Ok, ok. Ça et ça En vrai, ça se tente. Hein. C'est strong, hein même. Hein. En vrai, c'est sacrément strong. hein Là le gars il se fait grignoter à la malédiction, on peut continuer à lui mettre des malédictions, on est vraiment pas mal. Euh, donc voilà, c'est ça que j'aime dans cette version, c'est qu'il y a vraiment ce côté, et c'est pour ça que c'est la liste avec le meilleur win rate à l'heure actuelle, parce qu'elle est, elle est stable. Vraiment les agros en général ils sont rarement euh, top méta quoi. Ou alors ils ont toujours un truc en plus, des agros purs, ils seront jamais meilleur win rate. C'est ça l'idée. C'est qu'ils peuvent être très forts dans la méta, parce qu'ils contre plus ou moins les ou les, le ou les decks dominants. Euh... Intéressant Est-ce qu'on ferait pas juste ça Et ça En fait ce qui me fait peur c'est que s'il a le furoncle sanglant Il va gagner beaucoup de points de vie mais bon De toute façon il faut un peu vider la main pour la tamsine Ok Ah, quoique il peut y avoir Furong derrière. Hein. Non. Et euh, je sais plus ce que j'allais dire. Enfin voilà. Je, je, cette liste elle est elle est aussi top méta parce que c'est pas juste un agro débile comme le shock splitter, le chasseur, il est certaines fois il est top méta parce que justement c'est pas un chasseur full débile et qui a vraiment ce côté combo qui fait gagner. Écoutez, je pense que je vais piocher là Je pense que je vais faire la Tamsin Comme ça on met en place les 1 ou 2, 3, 3 Ou 0 Et on va développer lui Ouais une super Une ça suffit Ok On a le Zakul qui va être super bien dans la curve Avec le Bran Donc Bran, Zakul au prochain tour c'est ce qu'on voulait Vous voyez il y a vraiment ce Ah voilà enfin bref vous avez compris quoi je me répète après mais. Pas con, mais quand même Branza cool. Hein. C'est trop trop fort. Et boum. Attendez, on a peut-être même l'étal, hein Non. On a beaucoup. Lui, ça lui demande du mana. Hein. Là, il peut pas faire le mariole. Hein. Il est obligé. Et le truc, c'est que maintenant, on est en 6. Hein. D'ailleurs, le tracker, il aide bien pour euh, compter. Il vous donne les, euh, les malédictions Firestone c'est le tracker, mais je pense que Stone deck tracker A priori ça a été amélioré donc ça peut le faire également Ah vous voyez derrière t'as plus que 5 mana Ouais Et aurait pas peut commencer par ça dans l'absolu On a gagné On a 5 Avec ça on a gagné Je suis pas sûr On a 5 plus 3. Si on en fait 1, c'est 5 plus 8 et 8. Et 5, ça fait 13, on a que 13. Écoutez, je pense qu'on va juste faire ça. On va d'abord piocher. Bon tant pis. Hein. Aussi bien j'ai l'étal mais je crois pas. Ah je pense qu'on va faire les deux. J'ai pas l'étal hein. Ouais. Ouais si je rajoute un. ce que je peux au lieu de piocher rajouter un diablotin, mais en fait ça fait juste deux de plus. Après ça changerait. rien, hein. là en vrai euh, j'ai gagné avec Vagabissal. Il va faire voleur d'âme et il est quand même mort. Ok. Magnifique, hein J'aime trop ce deck, franchement j'aime trop parce qu'il y a de la pioche en plus, là vous voyez on a pioché tout notre deck, il y a beaucoup de pioches, ça peut faire des sorties agro alors parfois ça peut sortir à l'envers mais vraiment ce qu'il caractérise c'est sa stabilité et le fait que l'adversaire il cale une première AOE, bah, il est pas dépêtré du truc, il recale une deuxième AOE, Bah, il y a encore des créatures, il y a encore des malédictions, il se fait grignoter, ça lui, ça lui bouffe sa main, c'est... Ça joue sur tous les tableaux, c'est vraiment un super deck. Pareil, c'est un deck qui ne pouvait pas exister la méta précédente parce que aussi fort soit-il, aussi polyvalent soit-il. Bah finalement, voleur miracle, ça a tué T6. Et Illidan, ça a tué T6. Donc finalement, le, le, le pauvre deck, il était confronté à.. Lui, globalement, il va tuer entre T7 et T8. Il propose du board et tout. Et finalement, le, le board qu'il propose, bah ça nourrissait Lilidan parce qu'il avait la OE. Et ça nourrissait le voleur miracle parce qu'il pouvait. Euh, le, les détruire avec les cimetières, avec les euh, le point de dos, gagner du mana, etc. Enfin, c'est une folie. Il avait ses ruées. Enfin, bref. Ok, là, honnêtement, si j'avais eu ça, je l'aurais fait T2. Même si j'avais un mana flottant, je pense qu'il faut quand même reprendre le, prendre le board. Je pense que c'est des matchups qui sont pas mal parce qu'il y a le côté aggro. Mais justement, si on commence à jouer avec le côté malédiction dans ce match, de toute façon, vraiment, je vous invite à ne jamais. Jouer en premier temps avec le côté euh, malédiction, vraiment jouer avec le côté zoho Après voilà si T3 vous avez rien à faire, vous faites ça hein. bah Écoutez ça c'est plutôt fort En vrai dans, contre un board comme ça c'est plutôt pas mal alors c'est une version pure euh, Il faut pas lui laisser le board Il faut pas lui laisser le temps plutôt, pas le board Mais le laiss lui laisser le board c'est lui laisser le temps parce que avec euh, Silence pour la France, il va récupérer le Croisé sanglant. Bon, vous connaissez la, la musique, hein. Croisé sanglant, Into euh, la Comtesse et derrière les grosses légendaires. Même si elles peuvent être gérables, souvent il y a quand même des trucs infâmes. Ah non, bah, ça peut être une version pure quand même. Hein. Par contre, faut. Oula, fallait trade là. Ouais. Là j'avoue que bah, je vais commencer à stacker les malédictions parce que j'ai un zakul derrière qui est pas mal en tempo. Par contre il aurait du trade je pense, c'est un peu bizarre. Je pense que vraiment il a un deck, quand il arrive à mettre sa combo en place de la comtesse, il gagne un paladin pur sur, sur serveur. Asie, c'est le meilleur deck, le meilleur win rate. C'est ça qui est cool. C'est que chaque serveur a ses propres win ouais, rates. A, a ses decks dominants. Je pense qu'on va faire un play du style ça Créa Créa Face Face Je pense que ça ça va là dedans mais ça nous va On le grignote Merci pourquoi Oh il y a eu un merci là j'ai... Euh... Parce que je voulais laisser sa créature en vie je pense pas que je dois la trade cette créa Je pense que je dois lui rentrer les trois. Je pense que je veux pas que la gamelle dure justement donc, il y a eu un merci, mais pour quelle raison Ouais, ça, ça me va. Ça justifie pas le merci. Ça, ça justifie pas le merci. Et trade dans la 4-3 comme prévu. Très bien, bon, on a gagné des dégâts en, en allant en face. On gagne pas en allant full face. Ça cool. Donc, je pense qu'on va piocher, mais on va développer les créas ici. Écoutez, je pense que je vais faire un trade. Peut-être je fais juste un pré-shot là. Non, on va faire ce trade. C'est full face. On prend égalité taxe, mais je pense qu'un deck qui joue serment, serment revigorant, il joue pas égalité taxe. Là l'avantage c'est qu'il peut pas Comtesse, croiser Comtesse par exemple. Gros gars je pense qu'il est toujours mort là-dessus. Ils ont pas tonne ces avocate Avocat. On a 6, 7, 8. Pas malédiction on met 2, que ça là met 3. Il est parti. Ok. Ouais, il fallait. Euh, à... Soit on joue les malédictions pour finir, ou alors pour setup un létal. Mais voilà, dans un premier temps, on met d'abord des créas, quoi. Toujours, toujours. Même dans le mid. Même dans le mid, euh, mid game. Alors, c'est un deck qui est assez technique finalement. Même si, bon, euh, la sortie euh, T1 Diablo de Flamme, euh, je fais plein de créas et je joue la bibliothèque, ça peut faire instant win. Il y a quand même pas mal de games où parfois on va jongler, on va revenir sur un plan de jeu, aller sur l'autre, etc. Forcément c'est plus technique évidemment que Zo euh, Full Face quoi. Zo Full Face qui n'est pas un mauvais deck, hein. attention. C'est pas un mauvais deck mais forcément c'est c'est un peu plus no brain quoi. Mais il y a des match-up où on va préférer jouer sur le côté Full Face. Bah, typiquement contre les decks combo, le côté malédiction finalement il n'est pas si fort que ça. Après il n'y a pas de combo dans la méta, il y a des contrôles et contre les contrôles, ça dépend des contrôles. Si c'est des contrôles value qui cherchent juste à piocher, faire euh, juste se faire, se faire euh, plaisir. Bah, ils vont se faire éclater par les, par les Diablotins. Par contre, si c'est des contrôles, vraiment contrôles, quoi. Au sens 2014, des gars et contrôles, des DK une de sang avec des AOE, des anti-bets, le côté malédiction il va être important pour apporter le reach euh, nécessaire. Bon. C'est jamais très agréable de, de, de se faire éclater notre flamme. Mais si on le joue pas, on le jouera jamais. Donc. Je ne pense pas qu'il fasse le ping. Ça n'a pas de sens, on a un trade sur la 3 à 3, c'est une, une énorme erreur qu'il vient de faire, je pense. On va piécer ça. Je vais value trade. En fait, il a l'air euh... il a l'air naze mon adversaire. Donc euh, je vais value trade en vrai. Il a fait n'importe quoi, il aurait dû juste trade en fait. Je full face Alors il faut faire attention parce que Il peut jouer le Sora 1 Qui détruit euh, le Grimoire Mais le truc c'est que Grimoire c'est pas une carte qu'il garde en main Donc je vais pas tourner autour Je pense que l'idée c'est plus réaliser des plays de value Plutôt que de tourner autour de Grimoire Parce que si on commence à tourner autour de Grimoire On va tourner autour de ça, de ça, de ça C'est un peu complexe Donc là, on va quand même jouer notre truc. Ça. Et on a repris le board. Alors, on, on, se, fait, on se fait grignoter à vos malédictions, mais c'est pas un match-up où ça se joue à la malédiction, quoi. Donc là, voilà, on a repris le board. Ça, on a dû sacrifier des points de vie pour cela. Mais là, on a repris le board. C'est plutôt cool. Prochain tour, on aura ça. Qui rejouera la 4-3, c'est plutôt bien. Après, on a Grimoire qui est très bien. On va peut-être piocher. vers faire le sort. Il va faire le sort. Ouais, j'ai pas trop envie de le jouer lui Faire ça Ça Ça Je vais leur mettre une malédiction dans le visage Bim bim bim Ouais faut quand même pas déconner Surtout que là c'est le play où il peut faire la Tamsin Il peut faire la vague abyssale Enfin là on s'expose trop, enfin c'est vraiment une bêtise de perdre 3 euh, bêtements là Est-ce que c'est un sordon parce que j'ai joué Le grimoire ouais un peu chiant par rapport à ça. Je pense enfin, que c'est pas bien grave, mais... Bon, il avait pas toujours euh, là-haut, hein, c'est... Il avait carrément pas toujours là-haut, Cool Bon, est-ce qu'on joue le diablotin ah, Il va sûrement faire une vague abyssale, je pense qu'on va plutôt faire ça. On peut repasser un peu en mode contrôle là. 10, 17, on a le board. Et là on va partir en mode malédiction. Vous voyez est, elle est intéressante cette gamme. Stratégiquement cette gamme, elle est hyper hyper cool. Enfin le match-up de manière générale est hyper cool. Là maintenant les créatures on n'a pas peur, on a des AOE. Ça va se jouer à la malédiction je pense. Mais on a fait le taf en termes de grignotage. Là il va jouer le Diablotin Malfaisant, voilà. Donc je pense que je vais faire la vague. Et je vais jouer mes petites 1-1. Pour grignoter. Donc là il prend 3. On a Tam Sinessa qui est bien au prochain tour. Oh, femme super et on a gagné. Ok. Ouais sympa euh, la, la façon dont on a joué c'est hyper intéressant Et après il y a plein de façons de jouer hein. Genre à un moment on peut peut-être Poser moins de créage ou un peu plus contrôle Moi j'aime bien le côté Un peu énervé parce que En fait ça va déstabiliser l'adversaire Quand il commence à se faire agresser c'est là où Tu vas vraiment sortir, faire sortir De, la, de sa zone de confort ton, ton adversaire Et là, enfin euh, votre adversaire toi. Et, euh, et là, il va se mettre à faire des erreurs en fait. Quand tu commences à te défendre et que tu te sens oppressé, là, tu fais des erreurs. Alors que toi, quand tu es dans un fauteuil, bon, soit tu relâches ta concentration, mais en général, tu, on va partir du principe que l'adversaire ne va pas relâcher sa concentration. Et voilà, donc je préfère vraiment jouer sur le, le côté vraiment agressif. Et il m'a tapé, je l'ai tapé, il m'a tapé, je l'ai tapé, mais finalement, c'est moi qui suis sorti vainqueur de, ce, de cet affrontement. Évidemment, s'il avait eu Grimoire de Sacrifice, ça aurait été différent, mais on aurait adapté notre plan de jeu derrière. On a joué un petit peu les probabilités, mais je pense que ça valait le coup. Je ne vais pas forcément piocher, là. Bon, j'ai pas une belle main. Euh, le match-up, est pas forcément... Bah, le match-up, il est OK si on joue aggro, mais là, vu qu'on joue un truc bizarre... Euh... Ouais, ma foi. Ghoul. On n'a pas l'info. Ça doit être un voleur bingo, j'imagine. Il joue plus Gnoll hein, les decks. Ah non. Bon, j'ai perdu. Hein. J'ai une sortie qui est trop lente. Je vais pas mettre ma créa parce que sinon il va sans, il, va sa, il va pouvoir fider sa main. Enfin euh, fider sa main. Euh, il va pouvoir jouer sa, euh, sa pointe d'os dessus. Ça ce serait trop problématique surtout sur un tour cimetière. Ce deck là il existe encore. Hein. Ce deck là il existe encore. Bon on va juste faire notre Zaku là. En mode méga lent. Quelle horreur. Voilà, Quoique, en vrai, si on a cercle diabolique, peut-être on va faire cercle. Double euh, bibliothèque. Ça va faire des grosses créatures. Plus que Zakul, parce qu'en vrai, le, la malédiction de Zakul, on s'en moque ici. Limite, dans l'absolu, on aimerait presque le garder. Ou alors, on fait euh, bibliothèque euh, diablotin, mais je pense qu'on s'écrase vraiment dans toutes ces ruées. Voilà, je pense qu'on va juste Zakul... En fait, j'ai trop peur de, de jouer des créas et qu'ils fassent euh, ruer, j'attaque, je remonte dans la main, machin, machin, et, et ce cimetière sera énorme. Là, la 6-5, elle prend rien, genre. What, ok. Donc, il joue. Euh, en général, quand il y a ça, il y a le. Le Draka. Ça va être chiant. Ouais, il joue Draka, ouais, c'est bon, on a perdu, hein. En plus, c'est un match-up où, quand on agresse, on est pratiquement sûr de gagner. Genre, vraiment, c'est un super match-up pour nous parce que la version de Draka, elle laisse un peu jouer l'adversaire. Ouais, dommage. Draka, c'est vraiment un super match-up. Là, on perd vraiment. Bon, on a Fizzle. Hein. On a fait une sortie qui est lente. Cette sortie, elle peut gagner contre certains decks. Mais pas là. Au entendu, il n'a pas Draka. Je crois pas trop. Est-ce qu'on peut gagner s'il fait Draka S'il fait. Euh... Malgré le Draca, je crois pas. J'ai pas de taunt en fait. Et vous... Ouais. Oh waouh Il a pas de Draka Ah non, il va tuer ça. Il va prep. Ah, il va faire ça. Je pense qu'il va prep. Euh, point de dos sur danseur. Il récupère. Ah non, ou ça, Draka, ouais. Ça marche aussi. Bah, il aurait pu tuer ça, il récupérer la pièce. Ouais, son arme est à 18, il a les talents en 2. Et il a la 19-19. Bon la 19-19, elle est pas gérable. Et ça, c'est pas gérable. Bon. Rien à dire, hein, cette game là, on n'a pas joué. Hein. Ça arrive aussi. Heureusement que ça arrive très très très très peu. Et puis quand bien même, je pense qu'avec une sortie comme ça, même si on avait joué, on aurait peut-être pris la sauce. Après, ça aurait vraiment pas été la même game. Hein, parce que si on fait tour 1. Parce que lui, il doit pas trop jouer ses sorts. Il doit attendre pour le Draka justement. Donc euh, si on fait tour 1 Flamim, tour de créa, derrière. Enfin vous voyez si on arrive à monter même un 3-2, on le monte 5-4. Ah, ça va vite, hein franchement, à partir du T3, euh, il peut prendre 15 à 20 dégâts avec les créas. Derrière, on, on peut gagner, quoi. Bon, bref. C'est pas arrivé, mais. Donc, ouais, toujours viable, Draca. Beaucoup plus polarisé, évidemment, que la version miracle classique. Hein, qui perdait contre aggro. Enfin, qui pouvait gagner contre aggro. Là, contre aggro, on a un deck compliqué. Mais c'est vrai que contre les contrôles, Draca, c'est incroyable. Et là, on a fait une sortie de contrôle, donc. Il a dû se dire, mon adversaire, mais vraiment, le. On... Enfin, il a dû se dire le deck de mon adversaire est vraiment nul non j'ai le meilleur deck du jeu <rire> Et j'ai pas la meilleure sortie du jeu bon paladin paladin c'est plutôt un bon matchup ouais super là 1-3 elle bloque bien ça en général c'est pas un paladin pur, euh, paladin contrôle pardon quand il y a soldats Heureusement, la... c'est un peu chiant paladin Control. contrôle. Il y a trop d'AOE. C'est assez intéressant. Je pense que je vais piécer ça et je vais faire le trade dans la 1-3. La 1-3, elle value mes créa. Alors il va sûrement faire 2-1 dans 5-2, mais c'est pas grave, on fait une 1 derrière. Et en vrai, on n'est même pas obligé de faire Sectatrice. On peut juste faire pioche, imp, into pioche, imp. Enfin, on verra, mais... Bon, L'idée, c'est quand même de rentrer un petit peu la pioche lui il fait un peu de value, il peut choper des choses reloues. Bah, ça, dépend, ça dépend de ce que l'on pioche, à vrai dire. Réserve. Ouais, bon, bah. Typiquement, j'allais dire, si on pioche ça, évidemment, il euh, y a du lait entier dedans. Euh, on va trade, je pense. On va trade parce que si on trade pas, il va. Là, il est encore haut en PV et de toute façon, il va jouer le, le petit 2-3 là. Il récupère euh, la force d'une créa pour la mettre sur sa main. Et si jamais il l'a pas, ben bah... bon, On l'écrase. Hein. On va pas trade tout le temps. Hein. Normalement, il faut commencer à y aller, mais. Là, typiquement, ce serait bien de piocher un Grimoire des Sacrifices. Euh... Ouais bon on va faire ça, ça. Les créas. Et on va, on va face. Voilà on envoie pas une 6-5 dans une 2-2. Hein. Encore, tout à l'heure on envoie une 6-5 dans une 1-3 mais c'était un peu différent. Un... Enfin, en termes de tempo j'ai trouvé que c'était différent. Alors peut-être que c'est une connerie hein, mais bon après il y a aussi des sensations sur le jeu. Hein. Il a trouvé un mana, un truc à un, un sort à un mana qui le, qui le sauve. Pas mal. Merde, j'avais ça. Ok. <rire> J'ai fallu <rire> louper les dégâts, bah ben voilà, on fait juste ça. Hein. Le board il est ingérable et puis quand bien même il serait gérable on tue avec les malédictions. Hein. Que, que j'avais l'étale, non mais bah non. Hein. Ah non c'est le play. Hein. Ça le sauvera pas ça. Ça le sauvera pas ça. Le ray de Lumière, ok. ne bah, s'il en a un autre, peut-être que. Bah, je pense pas quand même, mais... Bon, nous, on sait que non, mais... Ouais. Voilà, vous voyez, T5. Hein. L'autre, Draca, il est parti T5 en combo. Vous imaginez si... Je... C'est con, mais si je fais une sortie comme ça. En fait, l'autre... Genre, si j'inverse les sorties, je gagne contre Draca, et c'est pas dit que je perde contre Paladin, vous voyez avec la sortie que j'ai faite précédemment La sortie un peu contrôle Alors qu'on ne parle je suis quand même derrière Parce que ma sortie de base elle est pas bonne hein. Mais C'est pas dit que je perde Alors contre un combo évidemment C'est un instant lose. Hein. Grand-père luzerne vous a à l'heure A l'œil. Vous a à l'heure <rire> On se prostitue au au auprès du Grand-père luzerne quoi Oh, C'est honteux. Il m'a à l'heure, le gars, quoi. Ok. Oh, chiant, ça. Oh, nice. Bah, trade. Hein. Attends, il a fait n'importe quoi, là. Attends, mais il a fait n'importe Attends, mais... Pourquoi il a... Il m'a donné... Un play. Après il s'est dit s'il y a un, un imp. Mais en vrai il n'y a pas beaucoup de imp euh, à deux. Ouais. Pour moi il m'a donné un play là. Est-ce qu'on booste Je que ouais quand même. C'est 5-5. Alors ça prend euh, euh, englouti par les âmes plus 1. Mais pff, au moins il n'y a pas de créa qui tombe. Ok, ça plus ça, ouais. Bon, on a un joli diablotin derrière. La pioche. Bon, la pioche en fin de tour, c'est pas grave. De toute façon, son play il est très fort. Il reprend le lead. On pourra faire ça derrière. Ok. On va piocher déjà. Voilà, c'est pareil, le grimoire des sacrifices, il peut être pas si mal. Est-ce qu'on repioche ou c'est un peu grid Je c'est pas grid. Grimoire, super. Ouais, c'est important de pas lui laisser les 1, parce que sinon il fait de la magie avec. Donc là c'était pas mal euh, Moi j'ai un rêve sur Hearthstone Qui n'arrivera jamais Mais j'aimerais un jour faire juste Créer tous les decks zoo du jeu dans Parce que chaque méta il y a un zoo Et moi je suis un amoureux des decks zoo Et faire euh, Bah attendez il est mort là non Non oh, il est pas mort pas grave hein. se faire ça. Ouais, il y a un quoi. Et, euh, et faire des. Et... Après des miroirs de zoo, je pense que ça peut dépendre. Parce que typiquement, mirror de zoo. Il y a moins par exemple ce deck-là, il soit fort parce qu'il y a des AOE. Mais quoique. Je sais pas comment on pourrait. Voir la puissance des zoos. Faire une tier list des meilleurs zoos. Alors ça c'est facile à faire. Mais en même temps il faudrait. Euh... En fait l'idée c'est qu'on prend une méta. Par exemple c'est la méta aujourd'hui. Qui est plutôt cool avec plein de decks contrôle, Plein de decks sympas. Enfin la méta, de, de, méta aujourd'hui c'est probablement une des meilleures depuis 2-3 ans. Je trouve. Hein. En tout cas celle pour le moment. Peut-être que dans 2 semaines elle sera infâme. mais. Et pouvoir crafter tous les decks zoos depuis le début du jeu. Donc il en a à avoir une quinzaine à peu près. Entre 10 et 15. Vraiment différent, hein. pas des petits détails, mais la version heal, il y avait une version heal où en fait le zoo il se healait lui-même pour jouer des cartes, des créatures pas chères. En fait il y avait une ghoul qui était 3-3 pour 3 mana, si tu te healais dans le tour elle coûtait 0 et je crois qu'il y avait une autre carte comme ça, enfin bref. Donc il y avait les zoos les zoo défausses, tu défaussais des cartes de ta main et en les défaussant elles arrivaient en jeu, elles avaient des effets, euh, tu avais les zoos râles d'agonie où les créatures elles avaient des râles d'agonie, t'avais euh, Zo un peu débile, le, les premiers Zo avec les cartes funeste Feu de l'Âme. Faire ça. Et... Enfin euh, voilà, ça c'est, je pense à eux, mais il y en a plein, plein, plein. Et ce serait intéressant de voir lequel est par exemple le meilleur dans la méta aujourd'hui. Parce qu'en vrai on peut pas vraiment dire ça... L'idée c'est de les mettre dans la même méta, vous voyez. Et on peut pas vraiment les affronter, parce que ça n'aurait pas de sens, ça veut pas dire qui est le meilleur à les affronter. L'idée c'est d'avoir, voir lequel est le plus polyvalent en fonction de, des decks en face. Et sans blaguer, c'est un, un, franchement je rêverais de ça quoi. Je rêverais de savoir quel est le meilleur deck zo. Là je pourrais pas vous dire, hein. parce que c'est pas une histoire de puissance brute. On peut pas dire, bah lui ça a été le meilleur deck à ce moment là, la puissance était folle. Je suis pas sûr que dans, enfin, euh, vous voyez ça dépend tellement des métas. Ouais, là il, a... il prend une belle tartine là. On aime ça. Hein on aime les sorties comme ça. On réfléchit pas trop. Comme ça on peut, on, on, on peut regarder notre série en VO. Et on peut suivre les sous-titres en même temps. Oh waouh Je peux perdre. Je sais pas si je peux perdre mais c'est sacrément relou. On va le commencer à grignoter. C'est pas des tours où il a envie de payer 2 mana. donc euh, faut commencer à le faire. Comme ça, le 5-5, elle est protégée de Dandnefarian. Parce qu'il doit jouer Dandnefarian dans son deck. Comme ça, il fait pas 2-2 plus Dandnefarian dans ma 5-5. Ça, c'est important en vrai. Parce que sinon, la game, elle est perdue. Enfin, elle n'est pas perdue. Mais on est vraiment avec une main comme ça, si on peut dire qu'on a perdu. Alors que là, on va peut-être leur mettre un coup de 5, voire plus. En fonction de la draw. Il n'y a pas grand chose qui tue une 5-5. Et je pense que c'est quand même un deck qui joue dans le Nefarian. Genre Patrouille, Bingo, je pense qu'il joue encore Gnoll ce deck. Clairement. Là, il va reprendre un. Hein. Même Zakou cool serait une bonne draw. Ouais voilà. Cool ça. On peut dire, ouais, tu chattes, fiches. Mais on peut aussi dire, bah malin le play sur Dan Nefarian. Moi, je vois ça. Je vois toujours le positif et je me dis là, certes, j'ai eu de la chance sur ma sortie. Mais je pense que, aussi bien, il a Dan Nefarian et on gagne vraiment parce qu'on peut faire ce play. Et qu'on le, le punit au moment où on est censé le punir et on lui laisse pas le temps de revenir. Surtout, un deck comme ça, il ne faut pas lui laisser le temps. Là, il a du 0, j'ai gagné, c'est un zoo et j'ai Blizzard, T4. <rire> non, mec. t'as pas gagné, mec. C'est diabolique. Je vais pas tout le temps le garder en main, mais quand j'ai un T1, c'est très intéressant. Et quand des match-ups comme ça, c'est pas mal. Ça peut casser les boucliers divins. Ok. Bon, enfin, c'est incroyable à avoir en main de départ. Dans ce, dans ce match, je pense, que c'est pas mal, quand même. Ah, je fais une erreur. Piocher avant, si jamais je pioche mon diablotin malfaisant. Malfaisant, pardon. C'est pas très grave, mais. On va trade, hein. on est vraiment pas pressé. De toute façon, notre play c'est de faire Rafa et gagner sur Rafam, hein. je pense. Hein. On va essayer de contrôler, si jamais on peut grignoter, c'est cool, mais... Après, bon on n'envoie pas 4 créas dans une de 4 non plus. Hein. Il y a Grémor qui est pas mal. Bah là en vrai je vois pas l'intérêt d'envoyer deux créades dans soldate. À moins qu'il ait eu taxe de taxe. Ah enfin, la taxe là. Euh... C'est créé par Vicaire. Hein. Normalement moment, il n'y a pas dans son deck ni taxe d'ailleurs. Ok. Ouais, le Rafam, il est totalement fou. Hein. Le Rafam, c'est The Card, quoi. Mais vous voyez, on n'est pas dépendant du Rafam, on l'a vu. On a gagné plein de games sans Rafam. On a même jamais eu Rafam pour le moment. Mais dans la version Zoo classique, c'est ultra dépendant de Rafam. Je me demande s'il n'y a pas un Tamsin au-dessus. Le Rafam, c'est tellement fort. C'est cool quand même. Enfin, qui est ah j'aime bien. Hein. Je vais faire il vrai Je ne vais pas tourner autour des AOE. Il y a, pour moi, il n'y a pas d'AOE dans ces decks là. L'accusé a un vrai cœur de Trade ça, ça, ça a l'avantage, surtout des 3-3 dans des 3-5 et tout, c'est vraiment pas bon. Lui de toute façon il va trade. Hein. donc euh, Si on fait un play que l'adversaire aurait fait, c'est qu'on de base on fait une erreur. Ça c'est la règle absolue et pour les trades ça marche assez bien. Si on ne sait pas s'il faut trade ou pas, on se met à la place de l'adversaire et on se dit bon, logiquement est-ce qu'il va trade lui. va gagner hein. Bah, on, euh... on fait Bran et ça. Il y a une malédiction à deux et une malédiction à trois. Ouais, ça paraît simple, mais parfois il faut jouer de manière simple. Il faut pas chercher à tourner autour de trop de cartes, se dire si il a ça, faut que je fasse ce trade, si il a ça, non, la... c'est la meilleure façon de juste de détruire votre win rate. Et d'en gagner une de temps en temps parce que vous avez tourné autour de tout et qu'il fallait. Mais en fait euh, la majorité des parties juste ça va pas se passer comme euh, vous l'avez pr prévu et non quoi. C'est un aggro on est censé agresser et puis en fonction des situations on peut trade parfois. Et ça n'empêche pas quand même de réfléchir. C'est pas non plus... Il y a parfois des trades parfois pas des trades après... J's... Ça c'est chacun va jouer de, de la façon voilà en fonction de ses cas Pas de ses capacités mais de plus de son expérience sur le jeu. En vrai c'est pas une histoire de capacité, genre on peut être totalement naze, on peut être totalement débile au débile et être bon à Hearthstone. Si on est logique et si on est Si on réfléchit. Du moins si on a de l'expérience. Alors, qu'est-ce qui nous embête Porte des grands fonds, ça marchera pas. Et Métamorphose, ça marchera pas. Je pense qu'il va prendre gel. Oh, le gel. Okay. Je pense que le gel c'est un truc qui peut être cool pour lui, ça, ça le fait un peu tempo. Moi ça me sert à rien mais les deux autres ne servaient pas donc je pense qu'il avait... en tout cas à sa place moi j'aurais pris gel. On va jouer les créas là parce que si jamais il les détruit on peut faire euh, diablotin. Ou si jamais il fait une, une, une seule créa Par exemple il peut jouer la, la 1-3 Trade-trade ça, ça a du sens avec la pièce La 2-3 On peut quand même trade-trade ça Mais c'est bizarre Ah non bah on va trade-trade, parfait Ah super là Voilà c'est 9 de beatdown Et là on va pouvoir euh, un peu construire Enfin construire autour de ça Construire des dégâts quoi <rire> On va pouvoir contrôler ses points de vie quoi. Intéressant, ça c'est vraiment une vraie bonne carte. Hein. Après il joue pas que du givre dans son deck. Oui. Non, il a... Soit il joue que du givre, soit il a chaté. Oh ah Non mais il aurait pu faire ça. Ça détruisait ma créa. C'était meilleur je crois, non Je ne pense pas que ce soit un deck avec beaucoup de créa. Ouais, je l'ai hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de créa dans son deck. Enfin je vois pas l'intérêt de garder ce, ce sort. Autant euh, protéger une de mes créas avec. De toute façon si la game elle commence à durer, s'il commence à, voilà, à avancer dans, dans, dans son deck et tout ça va être problématique. Il peut y avoir du Mordresh qui va nous tomber dessus et tout. Autant, autant essayer de finir vite. Bran, comme ça. Quoi quoi. Quoi quoi, Bran paratonnerre. Comme ça, les deux créatures euh, en face, elles vont aller sur Bran. En tout cas, il va devoir tuer Bran. Là, le Bran, il me sert à rien dans ma main. Alors certes, il me sert avec la Sectatrice et le Zakul, mais... La game, je suis qu'à 23, la game, elle peut vraiment... Je peux vraiment me perdre beaucoup de points de vie rapidement, je pense qu'il faut développer ce bran. je vais prendre trop de retard sinon. Surtout que j'ai pas envie de faire Vagabissal au prochain tour. Hein. J'ai envie de continuer à mettre du board. Donc euh, voilà, si jamais voilà toucher gelé ça me va très bien, toucher gelé dans ma créa, toujours ça qui n'ira pas face. Voilà, très bien. Il a détruit les deux et je peux recréer du board, là le Brand il était important. Hein. On a recréé un beau board. Hein. Je pense qu'on va la perdre cette game pour le coup. On, il est à 34, on n'a jamais pu attaquer. Et bon. C'est un board qui peut quand même lui poser des problèmes. Mais ouais, les vagues abyssales en main, c'est pas bon. C'est bien un top decké de temps en temps, mais deux en main plus Tamsin, ça pourrait bien la sortie. Hein. On l'a vu contre le voleur euh, Miracle. On faire glacer. On le, ping, ok. La meilleure draw, ce serait peut-être l'engloutie la... par les âmes avec Tamsin. On pioche ou est-ce qu'on fait une vague On va quand même piocher. Hein. Ah, C'est pas mal ça. Est-ce que je trade ou est-ce que je face Après, je vais profiter d'avoir des créas zut je veux pas que ça aille face je veux pas que mes PV baissent sinon il peut essayer de trouver des plans de jeu pour me tuer en deux tours ou trois tours Zakul serait bien là on est en situation où le Zakul, le, le, le, le petit les petits PV de Zakul ça peut bien aider après Tamzin aussi ça fait des lives. ça ça me va hein Ouais, ils tous. Vous imaginez le nombre de bursts qu'il a mis sur mes créas si ça allait face C'est con, mais ce Bran, ça a fait qu'il a dû détruire Bran. Et en vrai, s'il avait commencé à aller face aussi bien, il avait eu l'étal. Il, il aurait eu l'étal en deux. En fait, il aurait pu setup up des l'étal en plusieurs tours. Mais finalement, il l'a même entre guillemets même pas ap aperçu ce play-là parce que il, il a d'abord tué Bran. Ouais, surtout avec Talnos. Hein. Hein. Quoi, le dernier sort d'ombre bah Ça va être ça. On veut pas. Non, on va faire ça. Juste ça, ça me paraît pas mal. Je gagne pas mal de, de PV ici. C'est le play. On hein. va oh, bah Gabi avec ça, c'est cool. Là, on peut commencer à entrevoir un play rigolo. Ouais, ouais, ça va là-dedans. Hein. Il se défend, mais il va pas gagner s'il fait ça. J'ai envie de faire ça. Ouais, en plus, c'est une version un peu aggro. Non, euh... ah, bah c'est mieux. Hein. Ça couplit les engloutis. C'est pas mal du tout. Ça met du board. Même si ça peut choper mes créas, on s'en fout. Ouais, je pense vraiment que cette game, elle se joue sur le Bran. Je pense que quand il y a eu Bran, il, il aurait dû se poser, se dire j'ai beaucoup de burst en main, j'ai mon talnos parce qu'il était à gauche le talnos. Je vais essayer de voir si je peux pas setup quelque chose. Après, tu prends en considération le fait que l'adversaire, il peut avoir ce Zakul, il peut avoir cette Tamsin, mais c'est un petit peu tout. Hein. Ah si, il y a, euh, il y a touché d'Anathrezim aussi. Bon oh, c'est bien on stack des malédictions. Là maintenant on est en mode plan de jeu malédiction. Il peut pas tout jouer. Oh bah cool là on va récupérer un meilleur point de vie. Ouais. ouais, trop fort là. On est repassé à 27. Ouais, c ce match-up là, euh, on le gagne vraiment au skill je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on le gagne vraiment purement au skill. Vraiment, euh, le, le playbrand c'est le plus technique je pense. Mais... On l'a un petit peu outplay aussi, et le fait, je pense qu'il a peut-être fait des erreurs, mais justement, c'est notre gameplay qui l'a poussé à faire des erreurs. Bon, après, on n'a pas encore, on n'a pas 100% gagné, mais je pense que là, maintenant, ouais, il avait vraiment un shot pour nous tuer. Il pouvait vraiment setup, hein. Il sait hein. Ça il sait, il a traqué. S'il a un tracker, il sait que ça c'est depuis le début dans ma main. Donc c'est forcément euh, vagabissal. Il n'y a aucune carte que j'aurais gardé autant. il ça peut-être. Peut ça. Ah, il avait beaucoup beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, c'est une game euh, aussi bien si on échange de joueurs, je peux la gagner moi. Avec le mage, je pense. Ouais, mais mec, euh, là, il faut pas rager à, sa, à ta place. Hein. Là, tu dois te dire... Bon, tu rages parce que t'as perdu et c'est normal. Enfin, t'es dégoûté de, de perdre. Mais là, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se disent « Ok, quelles ont été mes erreurs Pourquoi est-ce que j'ai perdu cette game ?» J'ai eu beaucoup de... Enfin, je, franchement, je pense qu'il peut la gagner celle-là. et Il faut peut-être pas autant bourriner Bran. Je pense qu'il doit un peu équilibrer. C'est-à-dire pas forcément gérer toutes mes créas. Peut-être le Bran, tu le tues, mais derrière tes créatures, tu les envoies face. Tu vois Tu fais quand j'ai Bran comme ça, tu fais 3 dégâts ping et je te mets 4 face et c'est à toi et c'est à moi de trade là il m'a donné à chaque fois les trades il m'a jamais agressé alors que c'est quand même un mage aggro hein. même s'il y a beaucoup de sorts c'est mage aggro enfin bref voilà j'espère que ce, ce deck vous a plu je le trouve méga cool là c'est le meilleur deck sur le serveur euh, américain à l'heure actuelle et, euh, et puis ça se voit pourquoi hein. pour le coup le, le win rate est très très cool euh, et puis voilà les matchups sont assez riches aussi yep il enfin, n'y a pas de véritablement mauvais match-up parce que ce deck peut tout faire. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.